Un ouvrier heureux fait 5 points de cache et ça j'ai vérifié. Le même malheureux fait 5 points de cache en moins. Il y a 10 points de cache qui dorment. C'est le cash caché. Et un cadre maladroit peut rendre 100 ouvriers malheureux. Ce gars-là, il faut l'envoyer aux Bahamas à vie. Alors, gratuitement, ça coûtera beaucoup moins cher que de le laisser travailler. Et même au niveau du contremaître, Un contremaître peut rendre 10 ouvriers malheureux. Ça coûte une fortune, ça coûte trois fois son salaire. N'oubliez jamais ça. Pensez au cash qui est caché qui est caché derrière le bonheur des ouvriers. Et il est caché par qui Par la structure qui vit, des, des, qui vit des, des, des défaillances du système et qui donc est prêt à générer des défaillances pour, pour justifier sa propre place. Qu'est-ce que c'est qu'un bon ouvrier C'est un ouvrier qui prend des décisions. Bon, la structure est payée pour prendre des décisions. Donc elle interdit à l'ouvrier de prendre des décisions et elle sanctionne l'ouvrier qui prend des décisions. Donc le gros effort à faire en management, ce n'est pas au niveau des ouvriers, c'est au niveau de la structure. Cette structure n'a jamais existé avant les années 70. Elle s'était auto-créée parce qu'on a équipé le monde entier, partant de la cuvette de salle de bain qui servait de salle de, la cuvette émaillée qui de salle de bain, de machine à laver, etc. Et cette structure s'est créée de façon parasitaire, qui vit au dépend d'eux, en faisant croire que c'est grâce à elle qu'on se développait. Pas du tout. Et maintenant que le monde entier est solvable, est équipé, on se rend bien compte que cette structure est nuisible. Et l'entreprise libérée, n'est pas une invention. C'est le retour à ce que j'ai connu en 1965, où le mot RH, quand j'ai commencé à travailler, le mot RH, ressources humaines, considérer l'homme comme une ressource. Contrôleur de gestion, le rigolo qui se projette à un an, alors que la météo avec 550 stations au sol, euh, 10 satellites, 10 satellites qui surveillent ça. en permanence, ils pas que ça, mais qui couvrent le territoire français, et des ordinateurs qui font un milliard de calculs par seconde, ne prévoient rien à plus de 48 heures, et seconde avec 48 heures. Donc le rigolo contre <rire> la gestion qui se projette à un an. Et c'est le même rigolo qui compare sa projection à la réalité. En remettant en cause la réalité et pas sa projection. Ah, et ça, tellement si vrai. on a prévu 10% de quelque chose et qu'on est à 8, on va s'interroger pourquoi 8 Tout simplement parce que le 10 c'est ridicule. Ah, excellent.